Donc euh, bonjour, aujourd'hui on est à la 17e session des Facebook Live concernant Jeanne de Flandre. Euh, donc Je suis Aline Picard, médecin psychiatre dans le service de psychiatrie périnatale au CHR de Lille. Euh, ce Facebook Live, je vais le faire seule, mais sachez que normalement j'aurais dû le faire avec marie Thérèse qui est psychologue également dans le service et particulièrement sur Jeanne de Flandre. Donc aujourd'hui on parlera... Aujourd'hui, on parlera de la dépression du postpartum, en essayant de garder un tout petit peu le sourire quand même, et avec les différents degrés et modes de sévérité de la dépression du postpartum et quelles solutions on peut trouver euh, quand on ne se sent pas bien dans cette période-là. Très bien. Euh, déjà, une, une petite question, enfin un, un chiffre déjà pour commencer. Euh, la dépression du postpartum touche euh, à peu près 13% euh, des, euh, des jeunes mamans. Euh, déjà, euh, c'est quoi la différence déjà, entre la dépression du postpartum et le baby blues qu'on qu recontextualise bien Alors, le baby blues, il arrive beaucoup plus fréquemment que 13%. Le baby blues, il concerne à peu près trois quarts des femmes qui accouchent. Il est très variable, c'est-à-dire qu'il peut durer une journée comme il peut durer plusieurs jours ou euh, ça arrive très tôt euh, après l'accouchement, c'est-à-dire euh, à peu près au trois, entre le troisième et le cinquième jour, vous pouvez commencer à avoir des signes majoritairement on dit que ça peut rester jusqu'au 15e jour après l'accouchement. Et là en fait c'est vraiment une chute d'hormones et où tout d'un coup la maman qui était plutôt pas mal, enfin peut-être un petit peu fatiguée, va se réveiller et s'effondrer en pleurs sans vraiment comprendre ce qui lui arrive. Donc ça c'est vraiment un phénomène qui est transitoire. Euh, la dépression du postpartum, elle va euh, plutôt intervenir plus tard. C'est-à-dire que la dépression du postpartum, elle a un pic à peu près à 6 semaines euh, post-accouchement. Elle peut aussi avoir un deuxième pic un peu plus tard, plutôt vers le quatrième mois. Mais grosso modo, ça concerne vraiment les premiers mois du postpartum, mais elle ne va pas intervenir tout de suite après l'accouchement. C'est comme si de façon insidieuse, il y avait quelque chose qui s'installait dans les premières semaines post-accouchement et on va plutôt le voir en effet euh, à partir de la quatrième semaine, mais en moyenne avec ce pic de six semaines. Et donc la dépression du postpartum, c'est vraiment donc, une dépression qu'on a euh, après, euh, donc, quelques, quelques semaines, quelques mois après avoir accouché. Euh, pourquoi on peut être sujet à la dépression après un accouchement. Ça semble un peu logique parce que c'est une période de gros chamboulements, mmh. mais expliquez-nous pourquoi. Alors, il euh, y a une part qui est euh, biologique dans toute dépression et qu'on ne va pas pouvoir complètement expliquer. Il y a une part aussi qui est liée parfois euh, à notre histoire. On sait que si vous voulez, quand on est euh, enceinte, et notamment pour son premier enfant, eh bien, euh, on va revivre tout un tas de chamboulements psychiques tout au long de la grossesse et puis euh, à l'arrivée du bébé. Euh, parce qu'on va revivre des moments de notre enfance, parce qu'on va avoir ces petites failles, ces petits placards qu'on avait voulu laisser bien fermés, qui vont se rouvrir en fait, euh, sur un plan euh, psychique et qui vont pouvoir nous mettre euh, dans une période euh, vraiment euh, difficile. Donc on sait que les facteurs de risque chez des femmes qui vont avoir eu euh, des choses dans leur vie un peu compliquées, je vais le dire de façon un peu générale, on sait que ça va être des facteurs de risque. Euh, les antécédents psychiatriques, psychologiques sont aussi des facteurs de risque. Euh, les euh, problèmes autour de l'accouchement ou de la naissance, par exemple des accouchements qui sont difficiles, par exemple un allaitement qui a euh, aussi du mal à se mettre en route ou qu'on est obligé d'arrêter alors qu'on tenait vraiment à cet allaitement, ça peut être également euh, des, facteurs, euh, des facteurs de risque. Un bébé qui peut être un petit peu difficile euh, ou qui peut euh, être un peu plus fragile et on ne s'y attendait pas. Euh, donc euh, par exemple, euh, un bébé qui va avoir un reflux un peu plus important que les autres, un bébé qui va vraiment se mettre à pleurer et qu'on n'arrive pas du tout à apaiser. Et donc au fur et à mesure, c'est pour ça que je parlais de choses insidieuses qui s'installent, c'est-à-dire qu'on perd confiance en soi et qu'en en fait on a l'impression au fur et à mesure de devenir une mauvaise maman, euh, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça qui viennent, qui viennent s'installer et qui créent un petit peu, euh, en effet, les éléments de dépression du postpartum. Concrètement, dans les symptômes, ça se matérialise comment C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'occuper de soi ou de son bébé ou de son travail. Enfin, euh, voilà, qu'est-ce qu'on ressent euh, et qu'est-ce qui peut nous alerter en se disant « Ah là, attention, je fais peut-être une dépression du postpartum » ou alors mon proche euh, le subit peut-être Alors... Euh... C'est pour ça que je vous parlais de cette dévalorisation et de ce sentiment de ne pas y arriver. Ça, c'est une part quand même très importante, qu'on peut rencontrer de façon systématique chez les mamans, comme c'est notre premier enfant, même moi qui suis psychiatre en périnatalité, quand j'ai eu mon premier enfant, bon, ça a été un petit peu déstabilisant. Mais, si vous voulez, c'est des moments normalement qui sont passagers, c'est-à-dire, oh là j'ai l'impression de ne pas y arriver, Et puis tout d'un coup, les autres nous rassurent, le papa, conjo enfin, ou la conjointe, euh, la famille, on va se sentir rassuré par les propos des autres. Là, on n'y arrive pas quand on est dans un phénomène de dépression. C'est pareil, on est fatigué. Alors, on va nous dire, ben bah oui, on vient d'avoir un enfant, on est fatigué, donc quels sont les signes qui vont nous inquiéter C'est que, en fait, on n'arrive jamais à se reposer. On rumine, on angoisse. Et même si on a des moments où notre bébé y dort, ben bah nous, on ne va pas y arriver. On va avoir vraiment cette impression de ne jamais être au repos. On a du mal à prendre du plaisir. À prendre du plaisir à être avec son enfant. À prendre euh, du plaisir à faire les choses avec lui. Ça voilà, ça ce sont des signes qui doivent nous alerter. La tristesse, c'est-à-dire que moi je rencontre beaucoup de femmes, et ben, elles me disent « mais je ne comprends pas docteur, je suis contente, pourtant je voulais cet enfant. » Et puis ben, je me réveille le matin, je n'ai pas envie de me lever, je n'ai pas envie de m'en occuper, je sens que la journée va être longue et euh, à peine je l'entends euh, se réveiller, même s'il ne va pas pleurer ou rien du tout, je suis déjà en pleurs et je sens que la journée va être difficile. Ça ce sont des signes qui doivent alerter. On imagine bien que vu les signes que vous, que vous décrivez, les symptômes, finalement, il faut prendre en charge rapidement parce qu'on on, on a l'impression aussi que les mamans sont beaucoup dans un, dans un contexte de culpabilité. Oui. Avec, justement par rapport à d'autres dépressions peut-être sur le travail ou la vie familiale. Euh, là, euh, tout est rose et tout est beau dans les maternités. On est forcément obligé d'aimer son bébé, de le trouver beau, d'être une super maman et de se sentir méga épanouie. Et ces injonctions dont on parlait justement il y a quelques semaines avec euh, euh, lors d'un autre relais, oui. ces injonctions sont finalement ultra culpabilisantes et renforcent peut-être cette étape dépression Oui, alors euh, bon, je pense qu'il faut vraiment pouvoir euh, regarder et lire euh, tout ce qui met en avant qu'une mère euh, doit être imparfaite. Voilà, ça c'est hyper important de se le dire. On doit être une mère imparfaite. Être une mère parfaite, ça te met de toute façon beaucoup trop de pression à l'enfant. Donc, soyons imparfaites, c'est l'essentiel. Euh, donc, il faut regarder des sketchs, il faut regarder Florence Foresti, il faut regarder, euh, lire des bouquins, des BD, qui, qui en effet arrêtent euh, de nous mettre la pression sur cette idée qu'on doit être une mère parfaite. Bon, ça déjà, c'est hyper important euh, à, à dire. Après, c'est vrai que je trouve que c'est important, en tout cas, de faire attention euh, à soi et de pouvoir le communiquer. Vous voyez, peut-être que là, il euh, y a des femmes enceintes qui nous écoutent, mais de pouvoir en parler aussi à son entourage pour que l'entourage puisse être vigilant à nous. Parce que quand on est dedans, quand on est maman, bah, ça va être difficile de repérer ses propres signes. Et souvent, ce sont soit les professionnels qu'on va consulter, comme les pédiatres, les médecins généralistes, soit l'entourage qui va alerter en disant « Non, mais quand même, là, il y a un truc où ça va pas. » Voilà, donc parce que euh, se culpabiliser un petit peu trop, ruminer, ne pas réussir à s'apaiser, parfois euh, euh, on arrive à s'en rendre compte, mais parfois on culpabilise tellement qu'on se dit que c'est nous qui sommes pas nor normales, que c'est nous qui n'allons pas bien en tant que maman. Et donc c'est souvent l'entourage qui va dire non, non, là ça va un petit peu trop loin que juste la normale. Parce que ce qui est compliqué dans la dépression du postpartum, c'est que justement les mamans arrivent à s'en rendre compte suffisamment tôt et à se dire là c'est pas juste que je suis fatiguée comme toutes les mamans. Parce qu'on entend beaucoup ça. Je croyais que j'étais... Bah, c'était normal pour moi d'être fatiguée. C'était normal de pleurer. C'était normal de ne pas prendre goût. Voilà. Donc, souvent, c'est quand même l'entourage qui vient mettre un peu le, le curseur à ça. On a Hélène qui nous demande est-ce que ça peut être aussi un problème de couple Alors, ça, c'est vrai. Que, euh, merci Hélène pour cette question, euh, je pense que euh, l'équilibre du couple est très très très très important. C'est-à-dire que en tout cas, une mère qui va commencer à glisser plus ou moins dans la dépression, si à côté elle n'est pas dans un couple qui lui permet de se sentir rassurée avec euh, un conjoint euh, qui va la juger, parce qu va, il estime que les propos ne sont pas adaptés ou avec un conjoint qui ne va pas lui apporter du réconfort, ça va en effet rien arranger du tout, voire empirer la situation, tout à fait. Et parfois, en effet, le fait que le couple euh, ne soit pas serein, ça peut en tout cas être un facteur de risque supplémentaire à la dépression du postpartum on parle de plus en plus aussi de la dépression du postpartum pour le conjoint alors le papa ou le coparent euh, euh, on pourrait se dire euh, bah, non il n'y a que la maman qui est fatiguée dans l'histoire euh, mais finalement pas du tout et non. il y a aussi un bouleversement dans la vie euh, du coparent ouais, ouais, ouais, tout à fait euh, le, le coparent peut présenter une dépression euh, du postpartum mais qui va être souvent un petit peu décalé c'est à dire aux 6 mois ou 9 mois de l'enfant il est, euh, euh, ce que je vous évoquais avant souvent sur les premiers mois c'est plutôt la maman, euh, le, le coparent lui va euh, en effet plutôt déclencher une dépression euh, un petit peu plus tardive alors parfois parce qu'il aura il aura porté beaucoup de choses dans les premiers mois il s'épuise aussi et puis bah, comme tout euh, comme tout euh, le coparent c'est aussi une façon aussi difficile parfois pour lui bah, de devenir père ou de devenir mère euh, et le, et le... C'est vraiment important que l'entourage ait connaissance aussi des symptômes. Euh, comment est-ce qu est -ce que c'est au futur maman peut-être faire un petit peu de sensibilisation ou au futur papa d'aller voir son entourage en disant bah « Voilà, peut-être que euh, la, la, la maman, elle ne se sentira pas bien. » Donc, à vous de l'épauler au maximum. Oui, et de façon générale, de toute façon, je dirais quand même que c'est important de prévenir son entourage qu'on va avoir besoin d'aide. Parce ah, que là, ça passe, passe C'est bon, on est de retour. <rire> je vais se reprendre. <rire> Donc, on en était à quelle question L'entourage. Donc, en effet, l'entourage, il est important de pouvoir prévenir l'entourage euh, par rapport euh, déjà à pouvoir, pour toute euh, femme qui accouche, de pouvoir euh, voilà, faire les courses, faire les repas, de pouvoir soulager en fait la mère sur tout ce qui est euh, du quotidien qui peut être géré par une autre personne. Ça, c'est de façon globale. Après, si vous voulez, moi je trouve ça toujours important de pouvoir en effet sensibiliser son entourage au fait que potentiellement, il y a des choses qui vont être difficiles dans l'après. Je vais vous donner un exemple, qui peut-être un exemple un petit peu personnel, mais euh, je vais juste vous donner un exemple. Moi par exemple, quand j'ai accouché, euh, mon mari n'étant pas médecin, euh, par rapport à, à l'accouchement, je lui ai expliqué que l'accouchement, ça pouvait être aussi un moment difficile, que ça pouvait être un moment euh, un, peu, euh, un peu traumatique, que ça pouvait être un moment où peut-être que je finirais en césarienne. Vous voyez, je l'ai informé de ça. Euh, parce que je pense que c'est important de tout préparer en amont. Et plus on prépare et plus on se prépare en amont à avoir potentiellement des difficultés, ben, moins les difficultés pour moi seront importantes. Et de dire, rebondir aussi sur le poids de la charge mentale. On imagine bien qu'une maman, plus elle va être sollicitée seule sans euh, l'accompagnement et l'aide du coparent, et oui. ça va être compliqué aussi pour elle de faire face à, euh, voilà, à une dépression du postpartum. Tout à fait. La charge mentale, de toute façon, on sait bien qu'elle est extrêmement importante. Après, si je puis me permettre aussi, il faut que les femmes elles puissent accepter de déléguer et que les choses ne se passent pas exactement comme elles l'auraient fait. <rire> C'est-à-dire que le euh, bébé ne soit pas habillé exactement avec les bonnes couleurs, enfin des, des, petites voilà. des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça où il faut pouvoir accepter bah, que papa, il va peut-être mettre 30 secondes supplémentaires pour changer une couche, qu'il euh, va peut-être un peu plus galérer pour préparer un biberon, euh, voilà, mais qu'au final, les incidences ne seront pas euh, hyper importantes sur le bébé. Euh, on, on parle aussi genre, dans, dans cette dépression du post-partum quand, quand la maman, elle, ce n'est pas son premier enfant, mais qu'il y a aussi d'autres enfants dans, dans mmh. la fratrie. Euh, on imagine bien que ça doit... Euh, alors, on ne sait pas finalement, si est-ce que ça complique les choses ou est-ce que ça peut finalement aider la maman en se disant que finalement, elle a réussi avec les autres enfants, donc ça va bien se passer. Comment, comment ça se passe Alors, c'est vrai que la dépression du postpartum, pour l'instant, je vous en ai aussi un peu parlé pour un premier enfant, ça peut arriver au deuxième, troisième ou quatrième enfant. Donc ça, il euh, n'y a pas forcément... Euh, euh, voilà, ça, ça peut arriver, quelle que soit la grossesse et quel que soit le nombre d'enfants euh, auparavant. Ce qui est compliqué quand on a un enfant aîné, c'est... C'est aussi qu'on euh, se dit, il euh, y a beaucoup de culpabilité des femmes qui disent, mais avant, en fait, par exemple, il était tout seul, et du coup, euh, euh, ben, je m'en occupais, j'ai peur qu'il se sente abandonné, j'ai peur qu'il qu ait l'impression que euh, je ne vais pas m'en occuper autant, que, etc. Donc, en fait, je suis un peu, voilà, à la fois, en effet, ça peut rassurer une maman parce qu'elle va dire, oh, bah, ben, ça, j'ai l'habitude, et puis je sais que, voilà, et donc souvent, pour les deuxièmes et troisièmes, ça va un petit peu mieux. En même temps, chaque bébé est différent on peut aussi avoir un bébé avec ses propres difficultés donc euh, voilà parfois on peut du coup avoir un peu idéalisé le deuxième ou troisième en disant le premier ça s'est passé parfaitement puis c'est pas le cas donc je dirais que un peu oui un peu non ça peut aider comme en effet ça peut être aussi un facteur difficile vous parliez de temporalité tout à l'heure, vous, vous parliez plutôt de quelques mois après la naissance de la dépression du postpartum. On entend pourtant des femmes qui nous disent « je fais une dépression du postpartum un an après ou deux ans après la naissance de mon enfant ». Est-ce que c'est toujours la dépression du postpartum Alors, pour nous, non. Pour nous, on ne va pas qualifier un an, après la, un an après notamment un accouchement, on ne va pas qualifier ça comme dépression du postpartum si l'épisode de dépression est vraiment identifié à partir de... Voilà, plusieurs mois, vraiment 9 mois, 12 mois, euh, enfin surtout de la première année. Pour nous, le postpartum en psychiatrie, c'est quand même la première année. Euh, cependant, on peut avoir des dépressions du postpartum qui sont passées un peu inaperçues et la maman vient consulter un an après. Donc, c'est toujours un petit peu l'histoire qui va nous dire s'il n'y avait pas déjà des éléments de dépression du postpartum qui sont passés inaperçus. Une dépression du postpartum, il y a différents degrés et sévérités. Donc, parfois, euh, on a la maman, de par son entourage, de par après avoir fait le fait de reprendre le travail, peut parfois euh, passer un peu inaperçu et pas se faire particulièrement traiter ou soigner pour ça. Il y a des médecins traitants aussi qui prennent en charge la dépression du postpartum. Donc, parfois, vous voyez, on n'a pas forcément identifié euh, la dépression. Justement, pour la prise en charge, comment ça se passe Parce que, bah, il y a beaucoup de clichés, ou alors nos mères, ou alors on va dire les, les anciennes, mamans, l'ancienne génération nous dit... « Oh oui, c'est normal de pleurer, c'est normal de ne pas être bien. » Non, non, il faut se reprendre et euh, euh, enfin, voilà. repose-toi un petit peu et ça ira mieux. On imagine qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a vraiment du traitement aussi euh, voilà. thérapeutique. En fait, euh, c'est vrai que dans la dépression du postpartum, parfois, bah, juste en effet, l'entourage, euh, le médecin traitant qui connaît bien la patiente, ça peut suffire. Parfois, un suivi euh, psychologique peut suffire. Mais parfois, on est obligé d'avoir un traitement antidépresseur et parfois, on est aussi obligé d'avoir des hospitalisations euh, en, en psychiatrie périnatale, avec soit des hôpitaux de jour, soit parfois des hospitalisations temps plein euh, mère-enfant. Par exemple, sur le CHRU de Lille, il y a une unité d'hospitalisation mère-enfant euh, qui a été créée justement pour ces femmes qui, ont, euh, qui présentent des symptômes graves de dépression du postpartum, mais qui euh, ne nécessitent pas d'être séparées de leur enfant parce qu'elles apportent quand même, y compris dans ces moments douloureux, des choses importantes pour leur enfant et que le lien mère-enfant est important à conserver, y compris dans ces moments difficiles. Donc, comme je dirais dans toute maladie, hein, vous connaissez peut-être un petit peu mieux le diabète, l'hypertension, les choses comme ça, comme dans toutes les autres maladies, eh ben, il y a un degré de sévérité et selon ce degré de sévérité, on va adapter en fait les propositions thérapeutiques. Donc dans tous les cas, même si on se dit qu'on ne fait pas une grave dépression, c'est quand même bien consulter au moins son médecin traitant oui. pour être guidé au mieux. Et pas se dire ah non je suis fort, j'ai pas besoin de médicaments et finalement qu'il y a un besoin de. Le médecin traitant, le pédiatre. Hein, euh, les personnes de la PMI aussi peuvent vous être tout à fait utiles vous pouvez retourner vers la maternité où vous avez accouché pour dire bah là je ne me sens pas très bien donc euh, voilà parfois ce sont les conseillères en lactation parfois ce sont les sages-femmes, les obstétriciens qui vont vous réorienter et puis vous pouvez aussi euh, euh, appeler euh, tout simplement par exemple dans une unité comme la nôtre et on sera vous guider au mieux parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi périnatales qui existent hein, euh, près de chez vous probablement et qui pourront aussi vous accompagner et vous aider c'était justement la question d'Élodie euh, qui nous demandait pour la prise en charge est ce que c'est donc directement à la maternité, donc là en l'occurrence euh, ici euh, à, à, Fontan, euh, enfin, à à Jeanne de Flandre, à, à Jeanne de Flandre au, au, et ou alors euh, en libéral. Donc oui, effectivement, il y, a les, il y a plusieurs cas de figure. Voilà, plusieurs cas de figure. L'essentiel, c'est de demander de l'aide, en fait. L'essentiel, c'est de se sentir suffisamment, euh, se, se déculpabiliser suffisamment pour dire, bon, là, je traverse un moment difficile, mais euh, c'est important pour moi, mais aussi pour mon bébé, hein, parce qu'on sait que dans la dépression du postpartum, bah, parfois, les bébés, à leur façon, ils peuvent présenter certains symptômes, un reflux qui est un petit peu majoré, des troubles digestifs, et ça, vous voyez, ça peut être un cercle vicieux. Donc, le but, c'est que ce cercle vicieux, on arrive à le transformer en cercle vertueux. Euh, justement, est-ce que le, le bébé, d'une façon, enfin, d'un point de vue psychologique, aussi pour rassurer les mamans, euh, est-ce que ça va être fort impactant pour lui d'avoir une maman qui a fait une dépression du postpartum euh, comment ça se passe dans le relationnel On ne sait pas encore C'est encore ridiculeux Alors, non, non. On sait que, euh, si vous voulez, il y a des bébés euh, qui peuvent présenter ce que je vous disais, des symptômes un peu somatiques, entre guillemets, avec des coliques, par exemple, avec un reflux qui est plus important, euh, ou avoir une difficulté à lâcher prise dans le sommeil. On sait que ça peut arriver. Ce n'est pas systématique. Voilà. Euh, et puis, bah, c'est surtout se dire à un moment donné, euh, ce bébé, il n'y a pas que sa maman. Quelles sont les personnes de l'entourage qui peuvent être ressources pour ce bébé Donc, est-ce qu'il y a le conjoint ou l'autre parent. Est-ce qu'il y a euh, les grands mères Est-ce que euh, euh, voilà. Et s'il n'y a pas cet entourage, parce qu'il faut aussi pouvoir parler des mères célibataires qui sont très isolées, euh, et bien il y a les professionnels, la PMI, euh, des, des personnes voilà qui pourront toujours vous accompagner et vous aider. Alors pas là à la hauteur d'une famille, mais franchement il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir accompagner. Mais ce bébé, il n'est pas non plus seul et la mère ne porte pas. Attention à la charge mentale, l'entière responsabilité du bien-être de son enfant. Très bien. Euh, une petite question aussi sur les émotions, parce que là. On... Parler donc de la dépression du postpartum, euh, euh, d'un point de vue aussi bah, voilà très relationnel, on rassure quand même que euh, c'est normal, comme on disait au début, de se sentir fatigué, c'est normal ah de oui. se sentir complètement submergé, euh, parce que c'est tout un, voilà, un nouveau relationnel à construire avec une nouvelle personne. Donc euh, on rassure aussi les mamans qui ont peut-être simplement des coups de mou et qui ne sont pas atteints de dépression du postpartum. Dans, dans, oui, voilà, oui. C normal, c est c est, alors oui, et puis si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis parfois de regarder un peu les sketchs, ou voilà, parce que euh, rencontrer son enfant, euh, il y a ce qu'on a idéalisé pendant la grossesse, et puis tout d'un coup il y a cet accouchement qui arrive. Voilà, ça dépend euh, parfois en deux heures, parfois en 24 heures, parfois euh, voilà. Et parfois dans, dans des conditions assez euh, voilà les se passe encore mal parfois. Bien sûr, et les accouchements se passent encore mal. Parfois, on peut avoir des accouchements traumatiques hein, et, et qui traumatisent à la fois, euh, parfois, la maman et le papa, mais aussi, bien sûr, euh, les équipes. Hein. Donc, on a, voilà, parfois des accouchements extrêmement compliqués. Euh, et puis, tout d'un coup, on est face à un petit être et ben, qu'on rencontre. Et il y a une part d'étrangeté dans le fait de rencontrer, euh, de rencontrer cet enfant parce que c'est une nouvelle relation qui doit euh, apprendre à se créer. Alors, oui, c'est un peu de nous, c'est un petit peu du coparent, mais euh, c'est aussi euh, un bébé qui a son propre tempérament, euh, qui a sa, sa, sa propre subjectivité. Hein. Et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est vraiment, il faut pouvoir se préparer euh, à, à cette question de l'étrangeté et au fait qu'on ne va pas tout comprendre. On va apprendre à comprendre, on va apprendre à devenir mère. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter avant de conclure? Il y a beaucoup de noms qui ont réagi, effectivement, euh, voilà, qui euh euh, qui, qui salue euh, voilà, toutes ces prises euh, voilà, et, et l'importance du sujet. Euh, finalement, cette dépression post postpartum, on en parle, euh, vous trouvez quand même que ça se généralise, on en parle de plus en plus et, et c'est bien d'en parler. Et, et c'est très bien d'en parler parce que ça concerne, voilà, quand on dit 13%, c'est une moyenne. Hein, selon les études, ça peut passer de 12% à 17% quand même. Donc, euh, voilà. Et je voudrais quand même juste vous préciser euh, que euh, les premières complications hein, en postpartum, ce sont des complications psychiatriques. Donc, il faut pouvoir en parler, mais surtout, il faut pouvoir vous dire que même si ça vous arrive, il y aura toujours une solution. Très bien. On peut conclure. Merci. Je vous laisse remercier ceux qui nous ont suivis. Eh merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un autre live. Et à bientôt pour un autre live.